Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes, ainsi que des personnes non averties. Euh... A ton avis, qu'est-ce qu'il y a de pire que de tuer un animal et de le manger Eh bien, l'ikizukuri est d'une cruauté bien plus monstrueuse. Aujourd'hui, nous allons parler d'une spécialité culinaire que j'ai découverte récemment et que je trouve profondément affreuse. Manger des animaux vivants comme des larves, des oursins ou des coquillages tels que les huîtres est une chose courante dans plusieurs pays d'Asie et d'Europe. Mais là... La chose est plutôt différente, car l'objectif n'est pas simplement de manger la bête vivante ni de la tuer lors de la mastication. Cette spécialité est bien plus barbare, car elle consiste à servir au client un animal vivant et écorché vif. Le découpage est très complexe car il faut bien prendre soin de ne pas tuer l'animal pour qu'il agonise en vous regardant en train de le manger. A mon avis, cette scène de Game of Thrones est des plus appropriées pour faire une transition. Cette spécialité ne s'appelle pas « Torture dans votre assiette », mais elle s'appelle plutôt « iki zukuri. Dans la plupart des cas, ce sont des poissons, des crevettes, des calamars, des grenouilles, des pieuvres et des homards qui sont servis et mangés de cette manière. En Asie, et plus particulièrement au Japon, c'est considéré comme le meilleur moyen d'assurer la fraîcheur absolue du plat. Les poissons destinés au sashimi vivant sont généralement gardés dans des viviers de présentation et une fois que le client a choisi celui qu'il veut manger, le poisson est retiré de l'eau et préparé. Sauf que généralement, le simple fait de sortir le poisson de l'eau est suffisant pour justifier de sa fraîcheur. Non À la base, dans les restaurants, on a une technique qui marche très bien, on plante un couteau dans le cerveau de l'animal pour causer une mort cérébrale, rapide et efficace, ce qui occasionne le moins de souffrance et de stress possible à la bête. Mais le souci éthique là, c'est que le poisson n'est pas tué dans le cas de lizy Kirikiri C'est bon, je déconne. C'est que le poisson n'est pas tué dans le cas de l'Ikizukuri, parfois il est dit que pour calmer l'animal, il est frappé à la tête par le dos du couteau afin de le rendre inconscient. Puis, en prenant bien soin de ne pas endommager les organes vitaux, il est ensuite découpé en sashimi et servi avec des condiments. Dans de nombreux cas, le cœur bat encore et les yeux bougent, sa bouche s'ouvre et se ferme. Selon les espèces, les animaux seront traités différemment. La crevette et le homard, par exemple, seront épluchés vivants. Les gobies sont traditionnellement baignés dans une sauce de soja vinaigrée. Et les calamars et les pieuvres sont consommés coupés en rondelles ou démembrés, et parfois les deux. Les Asiatiques ne considèrent pas cette préparation comme cruelle. Un ikizukuri est rarement servi ou mangé, car il est considéré comme une expérience culinaire rare et festive, comme le caviar pour nous par exemple. Manger des fruits de mer vivants est une chose devenue courante au Japon, en Chine, en Corée et en France, certes. Et il y a bien d'autres atrocités culinaires comme le gavage des oies ou le châtrage des écrevisses. Mais là, sans parler du reste, manger la chair d'un animal souffrant, qui vient de subir une dissection sans anesthésie, et qui n'est pas tué, est un manque cruel de compassion et d'altruisme. Les animaux ne sont pas de simples sacs de viande, attendant patiemment de finir dans notre estomac. Ils ressentent des émotions et possèdent une intelligence. Tuer et manger une autre espèce pour se nourrir est une chose normale dans la nature, mais faire souffrir et torturer des animaux est intolérable, surtout quand on en a conscience. Nous savons tuer rapidement sans causer de douleurs inutiles. Si on tue pour manger, on doit le faire bien. Alors dites merci à la nourriture qui se trouve dans votre assiette et gardez à l'esprit que vous pourriez très bien finir dans le ventre d'un animal. Et du coup, dites-moi demain, si vous devriez servir de nourriture, préféreriez vous être dévoré vivant ou mort